Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième table ronde de notre sommet sur le bien commun. Et bien, Comment peut-on favoriser cette bascule vers un monde qui est plus respectueux du bien commun Pour reprendre l'expression de la ministre Barbara Pompili, et bien on va entrer un peu dans les travaux pratiques avec notamment deux entreprises. Et puis il y aura le jugement d'un grand économiste, Christian Gronier, qui est directeur de la très célèbre Toulouse School of Economics. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Farandou, qui est le nouveau PDG de la SNCF depuis quelques mois et qui a plein d'idées, justement, pour faciliter cette transition énergétique. Et puis, nous sommes en duplex avec le président d'ExxonMobil Europe, Philippe ducom qui, qui siège, qui est à Bruxelles. Et en ce moment, c'est pas très facile de faire Bruxelles-Paris. Il y a plein de réglementations, plein de thèses, plein de, voilà, de, c'est pas évident. Donc, on, on, on vous a, vous êtes avec nous. Et... Là en grand sur le plateau. Donc, pour vous mettre un peu dans l'ambiance du travail qu'il y a à faire pour que la planète soit sauvée et qu'on n'arrive pas à cette catastrophe, je vous propose juste cette petite pastille, une petite vidéo faite par Bill Gates et qui est un peu inspirée de son livre. Well, let's talk about windmills And isn't that helping reduce greenhouse gases? And the answer is absolutely. But there's a lot more to do than just taking electricity to zero emissions. There's a variety of things that generate greenhouse gases. We have a lot of sectors of the economy, like manufacturing, that are emitting greenhouse gases that aren't talked about as much. Manufacturing. Everything we make, even a cute little squishy like this, that's emitting 21% of the greenhouse gases. The number of buildings in the world is going to double by 2060. It's like we're going to build a new New York City every month for the next 40 years. It's a gigantic amount of materials steel, cement, wood all emitting greenhouse gases. We're going to have to figure out how to make all these things in a different way. And so we're going beaucoup need a lot of change, a lot of innovation to bring the emissions from all those areas down to zero. Bon, va falloir changer énormément de choses. — Alors euh, la SNCF, le train, c'est plutôt un bon élève. Ça pollue beaucoup moins, 80 fois euh, moins que, que l'avion. Se... Et pourtant, ça fait partie de vos priorités. Quand vous êtes devenu président, vous avez dit la transition énergétique, euh, ça fait partie de mes priorités. Il euh, y a encore beaucoup de choses à faire à la SNCF euh... ?— Oui, il y a beaucoup de choses à faire, même si effectivement le point de départ est, est pas mal et correct, puisqu'effectivement, voyage en TGV, ça pollue 50 fois moins que le même voyage en voiture ou 80 fois moins que le même voyage en, en avion. Donc effectivement, les facteurs sont considérables. Mais je pense que c'est notre rôle de développer le trafic ferroviaire pour les voyageurs comme pour les marchandises. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on part de bas. En France, on n'a que 10% du marché qui est fait en train. Et le mode dominant, c'est la route. La voiture particulière pour le transport des passagers ou le camion pour le transport des marchandises. Donc, le premier objectif, c'est convaincre un maximum de personnes de prendre le train. Euh, ça, c'est pour le côté passager et côté entreprise de, de mettre leurs marchandises dans des trains. Il n'y a, a, je pense, pas assez de trains et trop de camions. Donc, il faut qu'on travaille sur ce qu'on appelle le report modal. Le terme est un peu technique. C'est-à-dire vous piquez des clients euh, aux camions et aux voitures pour les mettre sur le train. C'est ça, le oui. report modal. Alors, ce n'est pas énorme mmh. puisque notre objectif, alors c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. En fait, on vise de, de, de, de détourner 10 points de, de, de parts modales. Aujourd'hui, la route a environ 85%, si on fait simple. En France, c'est à peu près le, le, la même part sur les, les voyageurs et les marchandises. Donc, on voudrait prendre 10 points. Donc, ils descendraient à 75, ce qui est quand même encore pas mal et très dominant. Et nous, on passerait en gros de 10 à 20. Donc, oui, nous, on doublerait. C'est comme un doublé. Comme un doublé. Voilà, Mais ça veut dire que vous devez euh, construire des nouvelles voies, acheter des nouvelles locomotives, des nouveaux trains. C'est beaucoup d'investissement oui, alors on se donne 10 ans d'abord. Hein. Ce n'est mm. pas quelque chose qu'on fera en, en quelques mois. On se donne 10 ans pour le faire. Ça passera vraisemblablement par des nouvelles infrastructures pour le fret, mm. euh, avec une vocation européenne d'ailleurs. Hein. Le, le, le trafic fret, il faut le concevoir comme des échanges européens. Oui, il faut que ça parte de Rotterdam où arrivent les containers pour aller jusqu'à Lyon-Marseille. Exactement. Hein. Donc il faut déjà avoir une, une, une harmonisation européenne, une impulsion européenne, ce qui est le cas. Il y a un alignement des planètes puisque le Green Deal est un grand projet porté par l'Union Européenne pour justement accroître l'infrastructure. Et en France, ça veut dire quoi On a besoin de contournement, d'espèces de périphérique fret qui contourne les grandes agglomérations Aujourd'hui, les, les, les, les, les trains de fret passent au cœur de la gare de Lille, au, au cœur de la région parisienne, au cœur de la gare de Lyon. Il faut qu'on ait des contournements, des voies de contournement pour que, que ces trains de fret puissent éviter le cœur des villes et accroître la, la, la capacité qu'on va donner à ces trains. Voilà. Donc, c'est en gros 10 milliards d'efforts d'investissement. Je pense que l'Europe pourrait en faire la moitié. Et 10 milliards. Voilà. 10 milliards. Pour avoir 10 points de plus de passagers. Ouais, à peu et près. De fret. Donc, c'est ça que c'est l'effort qu'il faut faire. C'est pas démesuré, je trouve, sur 10 ans. Et en plus, on arrive au cœur d'un de, de, de, thème qui est cher au, au professeur Gaully. C'est-à-dire, c'est par l'investissement décarboné qu'on arrivera petit à petit à réduire les flux de carbone pour arriver à ce zéro émission nette à l'horizon 2050, qui est aussi le macro-objectif dans lequel la SNCF se place. Nous voulons qu'en 2050, il y ait plus de flux de carbone, de CO2, dans les opérations ferroviaires en France. On se met là-dessus, donc ça passe par plus de trains, de marchandises, et plus de, et plus de voyageurs. Il y a trop de gens dans les voitures, ça fait de la congestion, ça peut faire des accidents, ça fait des particules aussi, on en parlait dans la, dans la, dans la, dans la vallée de Chamonix, donc il faut vraiment que, que les gens prennent davantage leur, leur, leur voiture. Là encore, l'ambition est modeste, hein, est, on, va pas, on sait très bien qu'il y a des voyages qui peuvent se faire qu'en voiture ou qu'en avion, dès lors que la distance est, est trop importante, mais franchement, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux dans les trains de longue distance et dans les trains de la vie quotidienne aussi, je pense en particulier aux trains régionaux, nous pouvons capter beaucoup plus de clients. Et vous avez calculé combien de CO2 de, ça ferait économiser euh à la planète de... non, On n'a pas fait les calculs encore, mais bien sûr, c'est important. Et en plus, je pense que vraiment, ça rentre. Alors, vous savez que le, que le secteur des transports, c'est un des secteurs qui, qui émet le plus de CO2 dans l'activité humaine. Hein. Euh, après, il y a l'industrie, il y a l'agriculture, il y a le logement, mais les transports, c'est le premier. Donc, il faut s'attaquer au transport. On n'y arrivera pas en 2050 si on ne s'attaque pas au transport. Il faut s'attaquer au transport, il faut verdir, mais sur les modes de transport. Mais pour verdir les camions, pour verdir les avions, ça prendra du temps, euh, 10 ans, 15 ans. Hein, on, euh, les avions, on commence juste hein la recherche et développement. On est loin d'être encore dans la, dans la phase industrielle euh, d'avions, par exemple, qui voleraient à l'hydrogène, alors que le ferroviaire a déjà des solutions, des solutions à très court terme pour éviter le, le, tout ce qui est train diesel. En France, on a encore 20% du trafic qui se fait avec des trains diesel. Euh, on peut le réduire très fortement. Ça, on va en parler avec euh, l'innovation voilà, dans la deuxième partie. Voilà. Euh, juste, euh, ce qui est intéressant, vous me disiez, euh, en fait, euh, est, cette transition écologique, c'est un argument commercial. Et une participation au bien commun. Merci. Finalement, l'intérêt général rejoint votre intérêt particulier ben oui, tout à fait, parce qu'on s'est rendu compte que, on le sait bien, que le, notamment les jeunes générations sont très attentives dans leurs actes de consommation à mesurer l'empreinte carbone qu'elles que, qu ont à travers leur, leur consommation. On voit déjà que c'est un mouvement qui vient de, de Scandinavie, on le sait bien, hein, c'est la, la honte de prendre l'avion. Hein, le fly shame est parti de Scandinavie, est passé par l'Europe centrale, commence à arriver en, en France et dans l'Europe du Sud. On il suffit de regarder autour de nous, il y, a, il y a plusieurs jeunes gens qui refusent maintenant de prendre l'avion, donc il faut des trains, des trains nuits nuit d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on a relancé les trains nuits nuit, parce que c'est une bonne manière de faire 1000 km en dormant, donc effectivement, l'argument écologique, l'argument de, la, de la très faible émission de CO2 quand on prend le train, euh, c'est un argument qu'on met en avant. Et je suis sûr qu'il nous aidera dans ce mouvement de reconquête et d'augmentation des volumes qu'on souhaite pour le ferroviaire en France. Alors Philippe Ducombe, euh, vous vous étiez plutôt parmi les mauvais, mauvais élèves, euh, les, les, les compagnies pétrolières étaient pointées du doigt par les écologistes, etc. Maintenant quand on va sur le site d'ExxonMobil Europe, dont vous êtes le président, on voit que votre engagement en faveur de l'accord de Paris, de la défense de la planète, de l'ambition euh, zéro... Euh, Zéro et gaz à effet de serre en 2050, vous êtes pleinement participant à cela. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, comment et de quelle manière Puis dites-nous au passage aussi qu'ExxonMobil, en Europe, ce n'est pas ce qu'on imagine avec des pompes à pétrole et des raffineries. C'est tout autre chose maintenant, ExxonMobil. Merci beaucoup et merci pour l'opportunité de contribuer à cette discussion. C'est effectivement un enjeu particulièrement important, c'est un enjeu planétaire. Pour une société comme ExxonMobil qui est présente un peu partout dans le monde, c'est vraiment comme ça qu'on le regarde. Vous mentionniez l'accord de Paris, je pense que c'est un accord extrêmement important, signé par 190 pays, qui offre un cadre qui va permettre à la communauté internationale de faire face ensemble aux risques liés au changement climatique et d'aller ensemble vers cette neutralité carbone qui est, qui est prévue dans le cadre de l'accord de Paris. Alors, c'est un accord que nous, on a, on a, on a soutenu depuis 2015. Quand euh, l'administration américaine précédente avait signalé son souhait de le quitter, on avait été très clair pour dire que notre suggestion, c'était d'y rester. Et on a réaffirmé notre soutien quand l'administration Biden a, a confirmé qu'ils allaient rejoindre l'accord de Paris à nouveau. Parce que, quand on regarde, quel est le grand challenge de cette transition énergétique C'est à, à la fois de répondre aux besoins en énergie bon marché et fiable, qui a permis de créer la prospérité qu'on connaît, mais aussi de décarboner, de réduire les émissions. Et ça, c'est très clair, ça doit, ça doit aller pair. Et, et, et pour simplifier, je dirais qu'il n'y a peut-être pas une transition énergétique, il y en a probablement deux. Il y a la, la transition énergétique des pays développés, des pays comme nous, où on a l'énergie dont on a besoin, elle est, elle est fournie de façon fiable, où nos économies sont en croissance, mais en croissance modeste, notre population est à, stable, est à peu près stable en nombre et on a commencé à décarboner. On commence à voir la réduction des émissions de gaz à effet de serre des, des, des, des pays développés. Par contre, la problématique dans les pays en développement est assez différente. La population croît, croit fortement. 1,5 milliard de personnes en plus à l'horizon 2040. La classe moyenne augmente rapidement. On, on s'attend à 2 milliards de personnes de plus dans la classe moyenne dans ces pays en développement à l'horizon 2030. On a des économies en forte croissance, on a des besoins énergétiques en forte croissance. Et donc, si rien n'est fait, on va aussi voir une augmentation rapide et significative des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, comment est-ce que nous, on approche ça On essaie d'approcher ça avec, de par notre société, des solutions qui vont s'adapter aux deux. Et euh, ça s'articule vers quatre grands axes. Le premier, c'est de réduire nos propres émissions, les émissions de nos usines partout dans le monde. Au travers de l'adoption de, de meilleures technologies, de nouvelles technologies, euh, de solutions comme la cogénération. C'est un mot. Euh, Qu'est-ce que c'est que la cogénération C'est produire de la chaleur et de l'électricité en même temps avec des rendements qui sont bien plus élevés que ce qu'on peut faire avec des centrales thermiques classiques. Euh, c'est, euh, c'est bien évidemment aider nos clients à réduire leurs émissions. Alors c'est un peu inclure aider <rire> des clients à ne pas avoir utilisé du charbon, à utiliser des gaz à la place, ce qui est une façon de réduire de à peu près 50% les émissions liées à l'utilisation du gaz par rapport au charbon. Et tout cela en vue d'une décarbonisation future qui est possible avec les nouvelles technologies et les innovations. C'est participer activement aux discussions et au développement des cadres réglementaires, parce que comme on en parlera probablement tout à l'heure, rien ne pourra se faire si les cadres réglementaires n'encouragent ne, pas à la transition énergétique. Et enfin, très important, c'est l'innovation. Innovation pour nous, on se considère comme une société de technologie. Vous me demandiez qu'est-ce que c'est qu'ExxonMobil Exxon ben, ExxonMobil, c'est effectivement du pétrole, du gaz, mais aussi du raffinage, des lubrifiants, de la chimie. Euh, c'est une présence partout dans le monde, en Europe. C'est effectivement tous ces éléments-là, de moins en moins d'extraction de pétrole et de gaz, parce qu'il y en a de moins en moins en Europe, et c'est pas quelque chose que l'Europe encourage, mais c'est quelque chose qu'on a quand même. On est le premier producteur de gaz en Allemagne, par exemple. Mais c'est aussi huit raffineries, c'est des sites pétrochimiques, c'est des lubrifiants, c'est l'avant nos clients et c'est de la technologie. Euh, et et cette, ces innovations seront absolument primordiales pour permettre, en particulier, de, dire, de faire ce que, ce que disait Bill Gates dans son introduction. Ce que, qui, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il ne fait aucun doute que l'éolien et le solaire auront un rôle très important à jouer. Mais ce n'est pas que l'éolien et le solaire il y a plein d'autres solutions qu'il va falloir ajouter. Et ces solutions, ben elles vont venir au travers d'innovations qui existent ou qui sont en cours de développement. Alors il y a deux, il y a deux axes très intéressants dans, dans votre recherche, c'est euh, euh, les biocarburants et euh, piéger le carbone. Euh, mais est-ce que vous avez fait des projections sur ce qu'allait donner l'industrie pétrolière avec le, euh, le passage de l'automobile à l'électricité, à l'hydrogène Ça va être considérable comme mutation pour une société comme vous il y a des changements très, très significatifs qui s'engagent, ça c'est très clair. On regarde non seulement un scénario... Mais quand, on regarde, quand on regarde à l'horizon 2030-2040, c'est des réductions de l'ordre de... Euh, de c'est très difficile à répondre, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on regarde un objectif inférieur à 2 degrés, il y a 72 scénarios qui existent rien que dans le rapport du GIEC. Et ce rapport montre qu'effectivement, il y a des variations mais qu'en moyenne, la part du pétrolier et du gaz passerait de 55% à 45% de grandeur dans le mix énergétique. Il y a des incertitudes sur la quantité d'énergie, il y a l'incertitude sur l'euro. Et ça va continuer à décroître avec le temps, il n'y a pas le moindre doute. La question c'est par quoi est-ce que ça va être remplacé, comment est-ce qu'on veut participer à cette transition, et quelles sont les technologies, comme vous disiez, les biocarburants, la capture de carbone euh, et, et l'hydrogène qui font partie de ces solutions qui sont en cours de développement et qui vont prendre une part de plus en plus importante. Christian Goulet, quand vous entendez ça, vous vous dites, on est bien parti, ça y est, les entreprises maintenant vont main dans la main avec les États, les ONG pour aller vers le bien commun ou c'est ah très marginal? Pas, je ne dirais pas ça comme ça. Je, je dis que ce qui est clair, c'est que depuis plusieurs années, on a enclenché la deuxième vitesse. Hein. Je pense que ça, c'est clair, clair, en particulier depuis euh, de, je dirais les deux dernières années, on a, on a réduit massivement les émissions de CO2 grâce entre guillemets à la pandémie, mais il y a aussi une énorme prise de conscience. Monsieur Farandou rappelait le fly bashing. Euh, les, je vois les industries pétrolières euh, travailler euh, sérieusement euh, sur euh, des tas de technologies euh, qui sont encore embryonnaires. Hein. Le, le, le point, hein, c'est que, et je pense que l'opinion publique n'a pas encore complètement réalisé euh, le, le tsunami de transformation de mode de vie qu'on doit, qu doit accepter dans Parce les... On euh, dans a les vu ça dans la, dans la vidéo de, de Bill Gates, c'est tout change, la fabrication tout de tout, de, de, de mon vêtement, de vos lunettes, de tout. Donc juste pour donner... Merci pour mes lunettes. Euh, euh, pour donner juste un ordre d'idée, hein, on on l'Europe est en train de basculer d'un objectif de réduction d'émissions de CO2 des 40% à 55% d'ici l'horizon mm. 2030 par rapport à 1990. Mm. Ayons quand même en tête que l'Europe, qui est un bon élève au niveau mondial sur le sujet des, du climat, euh, n'a réduit que... Entre guillemets, de 21 c'est l'émission entre 1990 et 2019. Donc il faut faire euh, essentiellement plus de, de la moitié du chemin en. Et l'Europe euh, ne représente que 11 de la pollution mondiale, Alors, quand la Chine, c'est à 28. Donc vous voyez qu'on on doit aller vraiment, on doit accélérer massivement notre, notre transformation euh, écologique. Donc ça va être très coûteux, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de transformer la société en, qui devrait accepter de se défaire de sources d'énergie. Euh, qui ont fait la prospérité de l'Occident, le charbon, euh, le, le pétrole et le gaz, qui sont des sources d'énergie euh, finalement très peu chères, extrêmement faciles à utiliser, faire d'autres technologies, de, des technologies d'énergie renouvelable, euh, qui sont aujourd'hui encore, euh, pour la plupart, pas matures. Et, et, et en fait, euh, si je me projette à 2050, zéro émission nette pour... Euh, pour l'Union européenne, euh, personne aujourd'hui, hein, euh, Monsieur ducom le rappelait, personne aujourd'hui n'a la moindre idée de ce à quoi ressemblera l'économie européenne complètement décarbonée. Donc on a on a des incertitudes radicales. Et je trouve qu'on a aujourd'hui autant on a, je pense, une prise de conscience massive. Et l'Europe est très en avance aussi sur cette prise de conscience. Regardez comme les États-Unis vont peut-être hein. nous rattraper avec Joe Biden. Alors Joe Biden va nous va, va nous aider. Néanmoins, euh, quand vous regardez ce que Joe Biden propose, il est quand même. On voit bien qu'il est coincé par un Congrès américain qui est, euh, qui est extrêmement réticent à demander des efforts au peuple américain. Et d'ailleurs, on le voit bien. Biden, aujourd'hui, il met 2 000 milliards sur la table, mais avec des subventions. Mmh. Hein, pas avec euh, euh, des, un discours du type euh, du sang, des larmes, de la sueur, euh, qui devrait être, en fait, la réalité de notre problème. C'est la, pro la réalité de notre problème, c'est la big picture. On doit remplacer des choses qui ne coûtent pas cher par des choses qui coûtent plus cher. Ça et sera pas gratuit, ça sera représente... pas, Ça ne sera pas gratuit. Il faudra faire des efforts. Ça sera au détriment d'autres choses. Bien sûr. L'énergie ça représente 8% dans le budget des ménages. Hein, donc quand vous décidez d'aller transformer la manière dont on, on produit l'énergie, euh, et, et nécessairement, en tout cas à court terme étant donné les technologies disponibles euh, plus chères, euh, ben, c'est pas, enfin, c'est pas ExxonMobil qui va payer, euh, c'est le consommateur, in fine. Hein. Donc, euh, donc, il faut avoir conscience de ça. Et le, la problématique éthique auquel je pense qu'on est confronté aujourd'hui, c'est autant on a une prise de conscience massive des populations, autant on, personne aujourd'hui n'a la moindre idée de comment organiser la société pour affronter, euh, pour affronter cette problématique de, une problématique de bien commun. Les marchés sont inefficaces. Monsieur euh, Farandou parlait de, du fly-bashing, hein, l'idée que peut-être qu'en disant, en montrant du doigt les gens qui prennent l'avion, on va les inciter à prendre, le, on va les inciter à prendre le train. Je pense pas que ça suffira. Je pense qu'il faut en même temps que les gens soient incités à intégrer dans leurs décisions économiques de prendre le train plutôt que l'avion. C'est le rôle voilà. des politiques publiques. Exactement. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. On peut effectivement, comme Biden mais c'est totalement insuffisant euh, mettre de l'argent public pour les subventions. Rappelons-nous quand même que les subventions offertes aux uns, ce sont des taxes payées par les autres, des taxes et des impôts payés par les autres. Alors quand on dit la taxe carbone, on n'aime pas. Rappelons-nous que l'alternative des subventions, c'est aussi des taxes et des impôts. Il hein. n'y a, de... a pas de secret. Donc, donc la, la, la problématique est sévère aujourd'hui. Je pense qu'il y a un vrai débat à mener et il va être mené, en particulier cet été en Europe, hein, puisque l'Union européenne va mettre sur la table son Green Deal qui va enfin, euh, avec un pratiquement un an de retard, euh, mettre sur la table pour négociation euh, euh, au niveau de l'Union. On espère que de ce projet Green Deal européen va sortir une vraie structuration de la société européenne pour faire en sorte que on aille au-delà de de, la, de, la, de de de la, de, des interdits, des normes et trucs, mais qu'on incite effectivement euh, les euh, producteurs à passer du camion au transport ferroviaire, qui émet moins, beaucoup, beaucoup moins de CO2, que les gens intègrent la possibilité, quand ils décident de, de, de, de, de, se, de se transporter, d'utiliser des transports en commun, plutôt que leur voiture personnelle, quand c'est possible. Et, Alors, et on, ça, on, va, on va beaucoup aborder les, les, les questions d'incitation dans, dans la deuxième partie, mais on attend tous beaucoup... De quoi bah De l'innovation. Hein, parce que tout le monde espère que c'est ça qui va, voilà, la, la, la pierre philosophale qui va nous permettre de, de passer sans trop de difficultés, sans trop de souffrances, à, à un monde plus respectueux du, du bien commun. Et là où encore, je vous propose une toute petite vidéo de Bill Gates qui nous donne un exemple de, de, de disruption, d'innovation de, de, tout à fait extraordinaire, puisqu'on fait du, du, de l'acier sans charbon. Manufacturing steel is one of the largest industrial sources of greenhouse gas emissions. If it could be done in a carbon-free way, it would revolutionize the industry and help fight climate change. There's a company in Boston trying to do just that. If we can cut greenhouse gas emissions from steel, that's almost 10% of CO2 emissions. That's worth going after. Boston Metals' mission is to manufacture metals on a clean way and a competitive way. No one's going to pay a premium for green metal. It's got to be better, cleaner, cheaper. The conventional process to make steel, it's a chemical reaction. The blast of air goes in, passes over a form of carbon, and converts to a carbon monoxide gas. And that gas reduces the iron oxide to iron, So, for every ton of Iron you make, you make several tons of CO2. Boston Metal uses a process called molten oxide electrolysis. It uses electricity instead of using carbon from the coal. You got iron oxide, you dissolve that into a mix of other oxides and by the passage of electric current, the iron oxide is decomposed and it produces liquid iron. The oxygen out of the iron oxide comes off as oxygen gas. The production of CO2 is zero. The electricity can be produced sustainably without CO2 emissions. We've got ample data that indicate that we make better metal at lower energy consumption rates and without any greenhouse gas emissions. In big industry, capital intensive, risk averse, Disruption in those industries does not come from within the industry. It comes from outside the industry. So we're the disruptors. De l'acier propre, vraiment. Alors moi, je, je n'ai pas tout compris comment on faisait de l'acier par oxydation, mais enfin, vous êtes tous les deux ingénieurs des mines, donc vous avez dû capter beaucoup mieux que moi. Euh, Philippe Ducombe, bon, qu'est-ce que vous pensez de, de ce type d'innovation Est-ce qu'on va en voir beaucoup Vous devez suivre ça. Et euh, dans un premier temps, puis euh, après, on fera un autre tour de table et vous nous direz quelles sont les, les principales innovations sur lesquelles vous travaillez. Et puis après, on parlera euh, des politiques publiques et notamment du prix du carbone. Absolument, et je pense que, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'éolien, le, le, le solaire, c'est important, ça apporte de l'électricité verte, mais en soi, ça ne va pas suffire. Et, et si on se concentre juste sur trois secteurs de l'économie, l'industrie, le transport et l'électricité, dans ces trois cas actuellement, on a clairement un besoin d'innovation. Il y a toute raison de penser qu'on va apporter des innovations qui vont permettre de complémenter, de s'ajouter à ce qui existe déjà. Quand on regarde l'électricité, c'est assez simple. L'éolien, le solaire, c'est devenu bon marché, c'est disponible quand il y a du vent et quand il y a du soleil. Et donc, il faut ajouter à cela soit une énergie qu'on peut, euh, qu peut, dont on peut disposer quand on en a besoin, soit du stockage pour pouvoir le remettre en, en service. C'est des problématiques qui seront résolues avec des solutions comme l'hydrogène, comme les batteries euh, et, et et comme le gaz avec le CCS, de, de, la, géné la génération d'électricité par du gaz et du CCS. Pour le transport, on a parlé du ferroviaire, bien sûr, on a besoin, pour, là où on ne peut pas avoir un caténaire, d'une énergie dense et rapide pour refaire le plein des, des, des différents véhicules, l'électrification de la voiture, on voit que ça marche, ça va croître, il reste les problématiques du transport lourd, des semi-remorques par exemple, il reste le, le, la marine, les bateaux qui ont, un, qui ont besoin d'énergie dense qu'ils peuvent stocker pendant des jours et des jours, et on a besoin de l'avion qui a besoin d'une densité tout particulière d'énergie pour pouvoir décoller avec et aller très loin. Et là aussi, il va falloir des solutions qui n'existent pas vraiment maintenant, ou qui si elles existent maintenant, elles sont très très chères. Ce sont les, les carburants liquides bas carbone, c'est potentiellement l'hydrogène, c'est des solutions qui sont en cours de développement. Et, et pour finir avec l'industrie, c'était très intéressant d'entendre l'exemple de la sidérurgie, là tel que présenté, de l'acier présenté par cette société. C'est un peu le cas, le cas idéal où on arrive à, à convertir une industrie à quelque chose qui est euh, meilleur, moins cher et sans émission. Hélas, ce n'est pas toujours le cas. Dans la plupart des cas, ce qu'on qu va pouvoir faire, c'est euh, équivalent, plus cher, sans émission. Et donc là, c'est là qu'il faut vraiment trouver des solutions pour baisser le coût et, et apporter quand même des solutions bas carbone pour l'industrie telle que le reste de la sidérurgie, celle qui utilise les technologies existantes, ou, pardon, ou alors la production de ciment, ou alors la chimie. Et bien on a besoin de, de sources énergétiques très puissantes, de beaucoup d'énergie, et là, il faut encore se tourner vers des solutions comme l'hydrogène, comme la capture et le stockage de carbone pour les industries existantes, qu'on peut décarboner de cette façon-là. Donc, c'est donc un peu comme ça que nous, on regarde, en tout cas, dans notre métier de l'énergie, quelles sont les solutions qu'on est susceptible d'apporter, et je pourrais vous dire deux, trois mois après ça, sur oui, comment est-ce que nous... On va, la... on va développer ces nouvelles technologies. Jean-Pierre Farandou, euh, vous êtes un ingénieur des mines, vous connaissez l'industrie, etc. Quand vous voyez ça, bon, évidemment, c'est le cas idéal, présenté par Bill Gates, une, une industrie très polluante qui trouve une solution Formidable, qui ne pollue plus et qui fait du très bon acier. Mais est-ce que vous voyez, vous, quand, dans votre secteur, des, des innovations comme ça de, qui, qui donnent un peu l'espoir qu'on qu puisse passer à un monde plus respectueux oui, bien sûr. Enfin, je pense que ce qui est important aussi, c'est la volonté qu'on entend. Il faut une volonté farouche et, et passer par la recherche et le développement euh, en trouvant, d'ailleurs, les mutualisations qui vont avec. C'est un effort collectif de toutes les filières qui doit mobiliser des ressources, et plus grands talents d'ingénieurs, pour trouver les solutions. Euh, ce mindset, j'allais dire, il est aussi fondamental. Nous, on travaille beaucoup avec les constructeurs ferroviaires sur la décarbonation des moteurs. Voilà, parce que qui dit transport, dit moteur. Il faut bien que les mobiles bougent. Alors, tout ce qui est électrique, ça va, notamment en France. On a la chance, en plus, d'avoir une électricité décarbonée, grâce ah, au nucléaire. Il y a tout un débat sur le nucléaire, mais nous, il nous va bien, hein, parce qu'il est <rire> décarboné. Voilà. Donc, la France, on a de la chance. On a quand même encore, en France, la moitié des lignes ferroviaires, à hein, des rails, où il n'y a pas de caténaires au-dessus, qui sont oui, pas électriques. C'est énorme, 50%. C'est énorme, ouais, 50% du réseau. Ça ne fait que 20% donc, il du trafic. n'y a pas d'électricité. Voilà, oui, il ouais, n'y a pas d'électricité au-dessus. Donc, donc on roule avec des diesels aujourd'hui. Ça ne fait que 20% du trafic, ça se comprend. C'est pas les lignes les plus importantes, mais c'est quand même encore une part très importante ça du réseau. Ça pollue 15 fois plus qu'un TGV, quoi. Ouais, ouais ah oui, bien sûr. Est-ce qu'on va mettre de, de, de, de, des caténaires au-dessus Non, parce que l'investissement là, pour le coup, serait disproportionné. Donc faut trouver des solutions de motorisation nouvelles. L'acte de foi que je pose, mais, mais vraiment j'y crois, il est raisonné. Cet acte de foi, c'est l'hydrogène. Je pense que ça a été dit par, par mon collègue Dexon, euh, je pense que, mettons 10 ans, euh, on peut vraiment tabler sur une capacité de produire de l'hydrogène de manière verte, bien sûr. Hein. Faut produire Grâce au nucléaire euh, Peut-être, exactement. Il faudra de ouais, l'électricité. C'est pas primaire l'hydrogène. Hein. Il faut, une, non, il faut, faut une, une énergie primaire. Énergie pour, pour, pour voilà, voilà. Donc il faut qu'elle soit abondante et pas trop chère. Ensuite, l'hydrogène, c'est aussi une logistique. Hein, c'est moins souple d'utilisation que des carburants classiques. Donc, il faut des stations de service, il faut faire le plein des, des, des trains, etc. Il y a une ingénierie de, de, de, de, la, de la mise en place qui, que, sur laquelle on travaille, d'ailleurs. au balbutiement là. Exact. Voilà. On démarre. On démarre, mais ça arrive. Hein. Ça commence à exister en Allemagne. Nous, en France, on va avoir oui, quatre... Pays -Bas aussi, je suis... Pays -Bas. Oui, Pays-Bas aussi. Pays-Bas. On a quatre régions françaises qui, en 2023, c'est bientôt, hein, c'est dans deux ans, commenceront à avoir circulé des trains à hydrogène mmh. sur des parcours assez importants de 600 km. Donc, pour moi, franchement, l'hydrogène qu'on va mutualiser d'ailleurs dans, dans, dans tout le transport, avec les camions, avec les bus, les cars, les voitures, peut-être un jour, les, les, les, les camions, etc. C'est vrai que l'hydrogène, ce n'est pas que pour les trains. Ça sera une organisation d'une nouvelle énergie qu'on mettra à disposition de tous ceux qui en ont besoin. En attendant, et c'est là où le ferroviaire a un peu d'avance, un peu comme l'automobile d'ailleurs, on a des solutions toutes prêtes qu'on va déployer dès cette année, des trains hybrides avec un moteur diesel, mais aussi un moteur électrique qu'on peut utiliser dans la rentrée des villes, par exemple. Avec donc, des piles. Exactement. On a aussi des trains à batterie, entre Marseille et Aix-en-Provence, où le parcours est de 35 km, on a suffisamment de puissance dans les batteries, en les rechargeant euh, à chaque bout, pour utiliser que de la traction électrique. Donc là, il y a zéro émission. Ce sont des énormes batteries. Oui, ah, voilà, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'elle ne peuvent pas aller trop loin, parce que sinon, le, le poids des batteries deviendrait Son disproportionné. Grosses voilà, grosses donc pour ça Elles sont grosses comment, les batteries Comment Elles sont grosses comment, les batteries ah, C'est plusieurs dizaines de tonnes, des batteries. Donc, donc On voit bien qu'on ne peut pas aller trop loin. Hein, c'est ça le problème. Donc on ne peut faire que des parcours courts avec des batteries. On a aussi tout ce qui vient de, de biogas, euh, biocarburant. Bio, bio on, ah, non, on fait okay. des. Exactement. Là, on est tout à fait. On travaille d'ailleurs en ce moment. On a Paris-Grandville. Grandville, c'est dans la Manche, qui se fait avec du colza et ça marche très, très bien. On a supprimé le, le gasoil traditionnel par, par, du, par des carburants à base de colza. On voit aussi qu'il y a des solutions autour de la biomasse ou de, de tout ce qu'on peut faire avec, avec des, des, des produits de, de, de l'agriculture. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment y aller et c'est vrai que c'est clé. Hein. Cette énergie verte est la clé. De l'énergie, il en faudra toujours. Sinon, c'est la décroissance. Hein. Si on commence à partir en disant qu'il y a moins d'énergie, on, on, on glisse sur la pente de la décroissance. Euh, bon, moi, je fais partie des gens qui, parce que je suis ingénieur certainement, qui pensent que le progrès est toujours possible dès lors qu'il est orienté vers des solutions de décarbonées. Voilà, là aussi, c'est la fourche. Hein. Est-ce qu'on se replie vers moins, moins d'activités humaines et vers une forme de décroissance ou est-ce qu'on pense que dès lors qu'on oriente bien l'investissement de manière massive, hein, ça a été dit par, par Christian Grolier il ne faut pas être petit bras. Si on, si on investit massivement dans, dans la décarbonation de, de l'activité humaine, de, de l'industrie, là je pense qu'on peut trouver et arriver à cette, à cette échéance, à ce graal quelque part, d'être en zéro émission nette à l'horizon 2050, en tout cas le ferroviaire et la SNCF en, en premier, j'allais dire, en, en chef de file du ferroviaire en France, est orientée sur cet objectif. Alors Philippe ducom justement, ces, ces nouvelles énergies, ces biocarburants, et puis, et puis euh, la captation du carbone, ça c'est aussi une, une nouvelle technologie qui, où euh, certains euh, ont beaucoup d'espoir, soit une des solutions. Peut-être en deux mots, sur quoi est-ce qu'on se concentre on, on concentre nos activités sur notre savoir-faire, c'est-à-dire qu'on... On ne travaille pas sur l'éolien, on ne travaille pas sur le solaire, on n'a pas de savoir-faire dans ces domaines-là. Par contre, on travaille sur les 135 ans d'expérience que notre société a acquise dans les domaines de l'énergie, dans les nouvelles des processus de fabrication, de, de nos 20 000 ingénieurs qui travaillent de par le monde, de nos chercheurs. Et pour eux, travailler dans les, dans les domaines connexes, c'est vraiment la logique et c'est ce qu'on peut vraiment apporter. Et, et ça se traduit par trois choses, et je les ai citées dans « Les besoins » mais c'est aussi ce qui guide nos, nos recherches à nous, c'est où est-ce qu'il y a des, des, des besoins de nouvelles technologies, des besoins d'innovation. Et c'est, comme vous le disiez, la capture et le stockage de carbone. Ça, c'est très clair que c'est une technologie qui existe. En fait, ça fait 35 ans qu'on la pratique. On a, en tant qu'ExxonMobil, depuis 35 ans, capturé 40% des émissions de CO2 qui ont été stockées. Ça fait 120 millions de tonnes. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même un chiffre significatif. Et c'est des technologies qui plus on arrivera à en réduire le coût et plus elles seront faciles à mettre en œuvre, en particulier sur des installations existantes, voire sur la production d'hydrogène bleu, c'est-à-dire d'hydrogène décarbonés, mais fabriqués à partir de gaz. Et on peut discuter pourquoi c'est important ou intéressant. Il y a les, les carburants bas carbone. Ça, bien sûr, le carburant, c'est un, un de nos métiers de base. Et on travaille sur en particulier la deuxième et la troisième génération de carburants bas carbone, c'est-à-dire pas ceux qui vont concurrencer l'alimentation, pas ceux qui vont con, con, utiliser des, des terres agricoles qui peuvent être utilisées à autre chose, mais l'utilisation des... des des déchets, des déchets de la forêt, des déchets de l'agriculture, voire les algues qui peuvent, dans le cadre de nos recherches, produire des, des, des carburants de nouvelle génération après traitement, bien sûr. Et puis, et puis il y a l'hydrogène, comme on disait, et les carburants de synthèse. Alors, c'est un petit peu regardé plus loin. Et on s'est fabriqué des carburants avec de l'hydrogène et du CO2. Alors ça prend beaucoup d'énergie, il faut qu'il y ait un besoin particulier, mais c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille. Et puis la, la troisième chose, c'est un petit peu de la même chose que ce qui était, qui était mentionné dans la vignette qu'on a eu tout à l'heure, c'est les, les procédés industriels, ça, ça fait partie de notre corps de métier, et comment rendre les, les procédés industriels beaucoup plus efficaces, beaucoup moins énergivores, et réduire les émissions qui vont avec. Ce sont les, les gros éléments. Et donc euh, la seule la chose qu'on a faite très récemment, c'est d'ajouter à ça une nouvelle branche de la société qu'on appelle Low Carbon Solutions, dont la mission est de prendre ces innovations et de les mettre sur le marché euh, et de les commercialiser et de, de, de, de les mettre à disposition de nos, propres, de, nos, de nos propres usines, de nos clients et de qui en aura besoin. Et je dirais que peut-être qu'on faudra qu'on en revienne après. C'est très bien de travailler sur l'innovation, mais l'innovation en elle-même ne peut pas être mise en place s'il n'y a pas quatre choses qui se mettent ensemble, et on pourra en reparler c'est bien évidemment la technologie qui, est, qui, est, qui a un succès, mais c'est aussi le cadre réglementaire, c'est aussi les infrastructures, on en parlait pour l'hydrogène, c'est un très bon exemple, et c'est enfin un marché, un marché avec un prix du carbone, qui justifie et voilà, qui attire je, ces solutions je, carbone. Je voulais venir... Euh, bon, nous avons là un grand spécialiste de, de, de cette affaire. Euh, en deux mots, vous, vous êtes un industriel, vous voyez très bien que votre solution bas carbone, euh, s'il euh, y a un pays juste à côté euh, qui fait euh, quelque chose d'aussi efficace, mais dix fois moins cher, mais qui pollue la planète, et eh bien évidemment, euh, là, le marché, il est compliqué. Euh, et donc, euh, en tant qu'industriel, vous voyez bien qu'en plus, vous avez une situation mondiale, donc vous voyez bien comment les choses se passent, euh, sans, sans un prix du carbone, euh, Efficace, euh, mais il faut que ce soit une solution mondiale. C'est compliqué. Disons, l'idéal ce serait effectivement d'avoir un prix du carbone mondial qui, à la fois, crée cette dynamique qui, qui avantage les produits bas, donc, bas carbone, qui encourage les investissements. Et ce prix du carbone, il faut qu'on ait une visibilité, il faut qu'on ait une visibilité à moyen terme pour que ces, ces gros investissements, on parle de milliards et de milliards, soient justifiés. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif. Euh, vous, vous ayez une perspective. La, la, voilà, en pratique, par contre on voit très bien qu'un prix du carbone régional avec, avec des mesures pour éviter les fuites de carbone sera peut-être nécessaire dans la phase transitoire parce que la dynamique qui peut exister en Europe avec les Green Deal et la dynamique qui peut exister dans des pays en développement n'est pas du tout la même. Et c'est vrai que ce problème de concurrence sera très réel. Et si on a des prix du carbone de 60 euros aujourd'hui, peut-être 100 euros dans pas très longtemps, ça crée des, des, des dynamiques compétitives qui seront extrêmement compliquées. Et en l'absence de politiques industrielles très fortes, ça va être compliqué de continuer ou d'investir ou de continuer à faire fonctionner les, les, les équipements qui existent ici. Alors, Christian, l'innovation, euh, le prix du carbone, euh, tout ça, c'est quand même des pistes, mais pas, pas évident de pouvoir euh, dire quand ça va arriver. Euh, voilà, c'est ça la difficulté. Donc, donc différents points là-dessus. Hein, et tout ça a été extrêmement riche. Euh, les subventions euh, à la R&D vont être tout à fait cruciales. Il faut que euh, enfin, en tout cas, les incitations à la R&D dans les technologies vertes vont être complètement cruciales dans les années à venir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au coût actuel des énergies renouvelables, on va avoir de gros problèmes, ça va avoir des impacts considérables sur le pouvoir d'achat des ménages. Si on impose une transition extrêmement rapide, ça obligera euh, une augmentation des, des coûts de l'énergie. Euh, et donc, il faut absolument développer euh, des, des innovations qui permettraient de produire ces énergies renouvelables à un coût plus faible. L'exemple le, le, typique. Euh, Philippe l'expliquait, euh, l'éolien et le, le, le solaire, euh, c'est extraordinaire. Et le développement, il faut absolument développer ça. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil donc, euh, donc dès lors qu'on n'a pas de technologie euh, qui permet soit de stocker l'électricité, soit de créer des réserves euh, qui sont d'énergie, qui sont produites à partir d'énergie quand on en a en, en, en, en excédent, euh, on, on a un gros problème. Donc, il, donc tout ce qui est... Euh, euh, technologie d'hydrogène, qui est une façon de capter, de, de stocker l'électricité, ou, ou les batteries. Évidemment. Oui, en fond, dans le fond, c'est ça. Euh, tout, tout ça. Tout ça sont des, données, euh, sont, des, sont des sujets tout à fait cruciaux. Il faut vraiment retirer un certain nombre de verrous technologiques qui, aujourd'hui, limitent le développement de cette transition. Euh, et, et, et évidemment, euh, le prix du carbone va être un incitant pour faire ça. Hein. Euh, il faut évidemment que les innovateurs puissent anticiper que leurs innovations pourraient être utilisées et qu'ils pourront en tirer un bénéfice. Et donc ça, la seule façon d'y arriver, c'est d'avoir aujourd'hui une politique crédible qui annonce quels seront les bénéfices qui pourront être engendrés par ces innovations. Il faut que ces innovations soient profitables. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de profitabilité sur beaucoup de technologies vertes, hein. euh, et le prix, de, le prix du carbone permettrait de, permettrait de corriger le tir. Hein. Euh, monsieur Forandou dit, expliquait tout à l'heure qu'il euh, est, actuel, il est actuel, actuellement en difficulté par rapport au transport euh, par camion. Ben bah oui, oui et, en si, par faut, camion, si on si n'aide pas. pas un peu le, le train, euh, voilà... Il, il les le, le transports par camion euh, paye qu'une partie de la taxe carbone. Oui. Donc, euh, de, hors le transport ferroviaire, lui, il a effectivement cet énorme avantage d'utiliser l'électricité nucléaire. On est en France, quelle chance. Euh, et, et ça, donc, il y a, il y a donc... Une, donc, les, les, les différents agents économiques ne sont pas incités à, prendre les, à, à tenir compte des bénéfices du transport ferroviaire par rapport au transport, au transport en voiture. Euh, un autre élément qui me semble tout à fait important, c'est qu'aujourd'hui, bah, je vous le disais... À l'heure. On, on ne sait pas aujourd'hui qu à quoi ressemblera une économie totalement décarbonée en 2050 en Europe. Et, et, et il faut absolument euh, ouvrir au maximum l'éventail des, des possibles en faisant de la recherche et développement dans une myriade de, de, de thématiques différentes. L'hydrogène, euh, la, la, la, la, la biomasse, les biofuels, euh, la capture et la séquestration euh, du carbone. Tout ça sont des choses qu'il faut mener simultanément. Comme euh, je veux prendre le parallèle de la pandémie, on a demandé à une myriade où, en fait, on n'a pas demandé, une myriade d'entreprises pharmaceutiques se sont mises simultanément l'année dernière dans une recherche pour produire un vaccin. Et, et un certain nombre de ces entreprises ont réussi à produire un vaccin dans un temps record. Eh bien, on est un petit peu face à cette même problématique sur le changement climatique. Il faut très rapidement, et c'est en cours de réalisation, que beaucoup d'acteurs économiques se mettent simultanément à la recherche de, de méthodes pour permettre de réduire le coût des énergies renouvelables. Mais... Euh Christian Gollet, qu'est-ce qui se passe si l'Europe arrive à établir un, un coût, un prix euh, tout à fait équifa, efficace du carbone Voilà, euh, de, tous les pays européens se seraient bien d'accord, ce serait déjà formidable, mais qu'est-ce qui se passe si euh, les Chinois, les Indiens, euh, les Africains, euh, eux, pas, euh, euh, ne taxent pas le, carbone, alors, le coût du carbone Ça fait une compétition qui est complètement... Euh, alors, madame voilà. c'est un sujet d'actualité Aujourd'hui, le prix du carbone sur un marché ETS européen, le marché de permis d'émission, il, il a passé 53 euros la tonne de CO2. Donc alors qu'il était à 10-15 euros il y a deux ou trois ans. Quoi. Donc, on est, donc on est en train de créer une énorme problématique pour des tas d'industriels. Ils payent une taxe carbone, enfin un prix de carbone élevé en Europe, alors qu'à l'étranger, en Chine, le, oui, ils vont pas il y a effectivement des, des, des, des marchés de permis, mais les prix d'équilibre sur ce permis pour ces permis sont absolument dérisoires. Et donc effectivement la tentation est forte et si l'Europe ne prend pas tout de suite le dossier en, en, en main et le gère dans les 1 que... ou deux ans à venir, il faudra, il faudra, la situation va être très rapidement dramatique en termes d'emploi, en termes de, de, de croissance économique et finalement en termes de... Qu'est-ce qu'elle doit faire qu qu l'Europe Donc l'Europe aujourd'hui, elle a une proposition, une proposition qui est assez compliquée mais qui est faisable, qui est discutée et qui est proposée depuis un certain nombre d'années par les économistes, hein, notamment le prix Nobel d'économie qui a obtenu le prix Nobel sur la... Thématique de euh, économie du climat, c'est William Nordos qui a proposé il y a euh, cinq ou six ans euh, d'organiser de, de, un système d'alliance carbone mondiale de tous les pays euh, un petit peu ambitieux qui mettraient en interne un prix du carbone pour inciter effectivement les agents économiques à, à l'intérieur de cette union, de cette alliance euh, de, pour réduire leurs émissions de CO2 et simultanément imposer un, des ajustements carbone aux frontières pour parler simplement, un prix du carbone sur les produits importés dans l'Alliance. Un hein, tout importateur de produits carbonés ou, ou qui aurait nécessité des émissions de CO2 pour être produit devrait payer l'équivalent du prix interne du carbone euh, euh, euh, à la frontière de, de, de, cette, de cette alliance. Et donc on, on ferait euh, on, comme on dit en anglais, field on, on éliminerait le dumping environnemental des pays qui effectivement ne désiraient rien faire pour le climat et à la fois des efforts de l'Union européenne de réduction des émissions de CO2 et de la désindustrialisation de, la, de, cette, de cette union en faveur de l'industrialisation de, de ces pays alternatifs non ambitieux. Donc on est, on est vraiment, on marcherait sur la tête si on ne prenait pas le problème à moins le cas. Et donc aujourd'hui, on a une proposition qui va être à nouveau discutée euh, au niveau de à Bruxelles cet été, qui a passé l'étape du Parlement européen il y, a, il y a un mois ou deux, Alors qui pose un certain nombre de problèmes parce que jusqu'à maintenant, ce que l'Union européenne a fait pour essayer d'empêcher de, la désindustrialisation, c'est d'offrir des permis gratuits euh, aux, aux industriels qui, euh, à la fois, étaient très carbonés et qui euh, étaient confrontés à une compétition internationale. Et donc aujourd'hui, on voudrait supprimer ça et remplacer ça par des ajustements frontières. Le problème, c'est que le Parlement européen, il vient de décider qu'on allait à la fois avoir les ajustements frontières et qu'on allait garder les permis ah, gratuits. Ouais, et donc, politique... donc on, a, on a un problème, et je pense que c'est un problème assez létal, parce que, parce que quand on va devoir aller défendre ça à l'OMC, euh, en disant oui, mais c'est pour le level playing field, c'est pour la lutter contre le dumping environnemental, comment on va expliquer qu'en même temps, on a préservé les permis gratuits pour les industriels locaux c'est un peu délicat. Oui, compliqué. Mais, ça, mais, euh, mais je pense que la Commission européenne va, va récupérer la mayonnaise. Bon, ben je t'en passe très vite, on arrive bientôt à la fin. Juste encore une petite pastille euh, de notre ami Bill Gates, qui est un peu optimiste, vous allez voir. Bon, euh, la croissance, ce n'est pas éternelle, mais l'efficacité, ça, ça, ça a de L'avenir I look at the past because of this growth rate, this uh, s forming. forming. It does determine so much of what we are, who we are, what we are after. Growth about everything. Bacteria and babies, economies and empires, growth of everything. And what's fascinating is to look at the, these eskers forming one after another in these technical innovations, right? There's always the rule, you know, that the, when they're on this ascending stage, people think, oh, wow, you know, and eventually everything forms that. Now we're on these plateaus. In I mean, many ways, yeah. Even the, plateau, yeah. the speed one, yeah. you know, we have the supersonic transport. Since 1958, today's planes don't fly any faster than Boeing 707. It's about 900 kilometers per hour. So we've been on the plateau since 1958, indeed. Which, of course, shows what we have known for ages and what uh, economists uh, refuse to accept, that there cannot be uh, indeterminate growth on a finite planet. But, you know, there's some efficiency. Yeah. Lots of efficiency. The Actually, allocation. these planes are 70% more efficient than per percentage kilometer. So this is, this is underappreciated. The speed is the same, but 70% less energy per percentage of kilometer. Amazing. So it's a fascinating examination of all these functions and conditions and preconditions and consequences of growth. Bon, on peut être beaucoup plus efficace. Jean-Pierre Farandou, votre conclusion sur le, le, la lutte contre le réchauffement, sauver la planète, éviter la catastrophe. Vous disiez que vous étiez un ingénieur et donc vous étiez volontaire et optimiste. Mais ça va être difficile, non Oui, oui. J'étais très frappé par un dessin de presse il n'y a pas très longtemps qui montrait un lutteur, c'était la planète, qui se, qui se bagarrait contre le lutteur de main force qui était, qui, était qui était la Covid. Voilà, il se battait sur un ring. Puis il y avait un autre lutteur qui était trois fois plus grand, trois fois plus gros, c'était Climate Change, quoi, qui, qui s'apprêtait à rentrer sur le ring. Mmh. Voilà. Et moi franchement, plus je rentre dans le sujet, plus je me dis on, on a un, un challenge collectif qui est énorme, qui n'est pas facile, hein, je crois que le professeur Gollet le dit bien, parce qu'il faut prendre des décisions maintenant, dont les effets seront dans plus longtemps. Donc ce n'est pas facile, et on a encore beaucoup de pédagogie à faire par rapport, nos, euh, par rapport aux gens, il faut expliquer. Moi je suis convaincu que c'est faisable, mais il faut une grande détermination, il faut bouger vite et de manière massive, il faut avoir foi en l'innovation et dans le progrès scientifique, c'est ça aussi l'acte de foi qu'on doit poser. Moi, je suis convaincu que, comme ça a été dit, si on se met tous ensemble, on a quand même énormément de, de puissance, finalement, en termes d'innovation, et, et je trouve que, le, que la, le parallèle qui a été fait avec, avec, avec le vaccin est un très bon parallèle. Si on met la même énergie, la même inventivité, la même urgence, à trouver des solutions, on les trouvera, c'est un enjeu phénoménal. Moi j'ai envie d'une planète qui soit vivable, j'ai envie qu'on arrive à relever ce challenge du réchauffement climatique, on le doit aux générations futures, c'est notre responsabilité, on a 50 ans, on a 60 ans, voilà. on est au pouvoir, hein, dans nos entreprises, dans les universités, dans les médias, etc. C'est notre responsabilité, et moi j'ai envie de l'assumer, je souhaite qu'à ma modeste place de la SNCF, des chemins de fer français, on soit en pointe sur ces sujets, d'autant plus qu'on a un rôle particulier à jouer dans la mobilité des, des passagers et, et des marchandises. Et vous êtes une entreprise publique on est une entreprise publique, donc on se doit aussi, bien sûr, d'être exemplaire par rapport à l'État. Et, et, et je ne pense pas qu'à la France, je pense à l'Europe. Hein. Une fois de plus, je pense que la bonne maille pour trouver des solutions, euh, la maille de proximité, j'allais dire, euh, ce n'est pas la France, c'est l'Europe. Et, et, et cette, cette alliance, finalement, qu'on a évoquée, cette alliance des cerveaux, cette alliance de les, des, des savoir-faire, il faut, il faut la penser au niveau européen. Philippe comme votre conclusion sur cette thématique Vous avez eu deux ingénieurs aujourd'hui avec vous, oui. donc... Euh il clairement des similarités et je dirais que pour moi, le choix ne peut pas être croissance ou environnement. Si on, on a à faire ce choix, on a perdu. C'est la vraie question, c'est comment concilier les deux. Et comme, comme je le disais dans mon introduction, au moins la moitié de la planète espère atteindre le niveau de vie et le niveau de bien-être qu'on connaît nous dans les, dans les économies développées et il est tout à fait normal qu'ils aspirent à atteindre ce niveau de bien-être. Et donc, pour, pour, comment est-ce qu'on va faire pour y arriver Je dirais que le sujet a été abordé, abordé mais on ne l'aborde jamais assez, c'est l'importance de la recherche et de l'innovation. Et pour ça, bien sûr, les industries privées jouent leur rôle, mais les gouvernements ont un rôle très important à jouer pour le faciliter. On travaille avec 80 universités dans le monde, et, et heureusement qu'on a ces universités avec lesquelles travailler. L'autre chose, c'est dire, on parle de solutions, il faut bien penser que les solutions sont complémentaires et ne s'opposent pas les unes aux autres. On parlait de train et de camion, il faut les deux, on mettra des camions sur des trains et, et ce qui est, ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que ces institutions vont pouvoir euh, se complémenter les unes les autres. Je pense qu'on on a parlé, on a discuté de l'importance des cadres réglementaires qui peuvent soit favoriser l'adoption de certaines innovations, soit les tuer avant même qu'ils en aient l'opportunité. C'est très important de continuer à avoir la mise en œuvre de ces innovations euh, dans le cadre réglementaire prévu et anticipé. Le prix du carbone, on en, par, on en a parlé, je pense qu'on en reparlera pour moi. C'est une façon d'encourager les investissements, mais aussi d'aider la société à aller vers le carbone au moindre coût, de façon optimale. C'est un mécanisme de marché qui peut nous aider à faire ça. Et c'est quand même très important quand on parle de milliards de milliards d'euros pour, pour faire cette transition. Euh, le... En conclusion, je dirais que je suis optimiste, je suis un peu comme Bill Gates je, je crois en la science. Je vous juste vous citer un exemple. Vous parliez de, de, de stockage de carbone, de, de, de capture et de stockage de carbone. On a annoncé le mois dernier, dans le cadre de notre nouvelle nouveau business, une proposition qu'on a fait à l'État américain euh, d'un partenariat de la création d'une zone d'innovation CCS dont l'objectif est à l'horizon 2030 de capter 50 millions de tonnes par an de carbone et de 100 millions de tonnes par an à l'horizon 2040. 100 millions de tonnes par an, ça devient un projet de taille significative et c'est le type d'augmentation de, de capacité de d'accélération des investissements dans ce domaine qui est très important. N'oublions pas que rien que dans le golfe du Mexique, on peut stocker 500 milliards de tonnes de CO2. C'est l'équivalent de 100 ans d'émission des États-Unis. Donc il y a quand même une, une capacité à, dé, à développer et à mettre en place ces, ces technologies, mais à l'échelle pour pouvoir faire une réelle différence. Et je dirais que pour conclure mais avec exactement les mêmes termes que, que M. Farando a utilisé, on se doit de réussir, on se doit de réussir pour les générations futures, mais ne sous-estimons pas la complexité de la tâche et à quel point elle est gigantesque, la tâche qui est devant nous. Alors Christian Oulé, euh, d'abord pour, pour un économiste, c'est compliqué de travailler sur des sujets où finalement, on n'a pas euh, tous les chiffres, euh, on ne sait pas euh, sur quel pied on va tomber, euh, donc c'est vraiment de la prospective compliquée. Euh. Ah, vous savez, moi je suis théoricien de la décision d'incertitude, donc, si vous ah voulez, bon, je alors, fais donc ça tombe dans bien, le trou, euh, <rire> économie du climat, parce que il <rire> y a, je pense qu'un sujet précisément où les incertitudes sont extrêmement massives. <rire> euh, donc euh, oui, mais l'incertitude devrait être, au contraire, une incitation à agir. Enfin, ne, je ne veux pas citer le, le principe, de précaution. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, il faut agir. L'incertitude est claire. Elle existe, elle est importante. On a parlé en particulier des incertitudes technologiques. Il y a aussi des incertitudes sur l'intensité des dommages. On est tous d'accord aujourd'hui, en tout cas en Europe, sur le fait qu'ils mettent du CO2 euh, engendre une augmentation de la température moins de la terre et donc des dommages environnementaux et économiques. Euh, euh, donc ça, c'est clair. Euh, mais... Regardons les chiffres. Enfin je veux dire, même s'il si y a une incertitude, quand même en termes d'espérance, euh, le coût de la transition énergétique euh, dans les dix prochaines années en Europe est estimé à peut-être qu'on pourrait perdre 1% de PIB d'ici 2030 si on voulait atteindre les 50-55% de réduction des émissions de CO2. Si on ne fait pas ça... C'est-à-dire, les dommages engendrés à l'environnement au niveau de l'ensemble de la planète ce sont considérables. Euh, on, le, le, le, le, le, le, dans le business as usual, hein, dans, la, dans le processus où on n'impacterait pas, euh, on ne lancerait pas cette transition énergétique, on aurait une augmentation de la température moyenne de la Terre d'ici la fin du siècle autour de 3-4 degrés. Et, et, et, et peut-être plus au-delà. Hein. Donc, donc là, personne ne sait ce que l'humanité va faire, va devenir. Dans la Terre, elle s'en sortira. Pas toujours mais les humains. Exactement, donc, donc, donc, donc, donc il faut peser les coûts et les bénéfices. Le coût de l'idaction est absolument gigantesque par rapport au coût de l'action. Il faut faire des sacrifices à court terme, mais si on ne le fait pas, on aura des sacrifices extrêmement considérables pour les générations futures. Et ça, donc, c'est une vraie question de responsabilité envers les générations futures. Et du point de vue du bien commun, en intégrant les générations présentes et futures dans, un, dans une fonction de bien-être collectif, hein, on parlait de bien commun tout à l'heure, c'est vraiment la façon dont, dont il faut travailler, en imaginant que je ne pas, ne pas savoir si je suis la génération présente ou si j'appartiens à la génération future tout le monde devrait être d'accord pour dire qu'il faut aujourd'hui s'emparer du dossier et réduire rapidement nos émissions de CO2. Là, le problème, c'est quand je disais 1% de réduction de, de PIB d'ici 2030, si on, euh, si on décide d'atteindre les 55% de réduction d'émissions de CO2, 1%. ce n'est que si on fait les choses de façon intelligente et efficace, c'est-à-dire si on fait un prix du carbone. Si on ne fait pas de prix du carbone, on risque de continuer à faire des choses qui ont été très mal faites jusqu'à maintenant avec des coûts par tonne de CO2 évité qui sont extrêmement considérables. Hein, ici, on parlait d'un prix du carbone, entre 50 et 100 euros la tonne de CO2. Mais sachez que depuis 10 ou 20 ans en France et en Europe, on a fait des actions de réduction d'émissions de CO2, par exemple en installant des pâteaux photovoltaïques sur les toits des maisons, qui ont coûté aux ménages français 1500 euros la tonne de CO2 évité. Heureusement qu'on l'a fait à petite, à petite dimension, parce que si on l'avait fait à grande dimension, on aurait multiplié par 10 le prix de d'électricité en France. Euh, imaginez les conséquences en termes de gilets jaunes. Euh, donc, donc, il faut les faire de façon... Il faut faire tout ça de façon intelligente. Et, et je voudrais revenir sur ce point-là. Ça me semble totalement important aujourd'hui que, que nous ayons un débat sur, au-delà de la loi climat et résilience, où on a, mis en, on a décidé de mettre en place un certain nombre d'actions sur des normes, sur des interdictions, qu'on ait eu un point de vue plus général d'essayer de, de, de, de construire un contrat social avec les entreprises comme Exxon mobile avec des entreprises comme SNCF pour dire voilà comment on va faire, comment collectivement on va organiser les choses et la meilleure façon de le faire c'est de donner un chemin, euh, euh, laissons les entreprises décider ce qu'elles qu veulent faire pour lutter contre les émissions de CO2 mais en les incitant à internaliser les conséquences de leur, de leur comportement à travers un prix du carbone. C'est ce contrat social qu'il faut créer, parce que demander juste à ExxonMobil de gentiment, ou à SNCF de gentiment, décider de délectrifier de, de, de, de, de leurs lignes qui sont actuellement en diesel, alors SNCF est effectivement une entreprise publique, l'État peut lui imposer un certain nombre de choses au conseil d'administration, mais, mais la myriade d'autres entreprises qui ont des, des, des, des situations complexes, certaines sont en situation de concurrence extrêmement sévère. Une entreprise toute seule en de concurrence, qui déciderait d'accepter d'une énergie plus chère mais décarbonée, aurait simplement comme conséquence que de déplacer la, la, la production vers ses concurrents qui mmh. continuent à être bruns. Donc, donc euh, on, on déplace le problème sans le résoudre. Donc il, il faut raisonner, il faut organiser la société, hein, il faut organiser la société pour qu'elle soit capable d'intégrer dans le schéma de chacun d'entre nous la contrainte collective que nous sommes fixés de réduction d'émissions de CO2. La seule façon d'y arriver de façon rationnelle et de façon cohérente, c'est un prix du carbone, un prix du carbone aujourd'hui, un prix du carbone pour les 30 prochaines années, avec un chemin, une trajectoire qui donne, qui crée un contrat social pour l'ensemble des entreprises et des ménages. Parce qu'il n'y a pas que les entreprises dans cette, affaire, dans cette affaire, les ménages ont aussi beaucoup à jouer en termes de prendre le train, prendre le vélo, prendre les transports en commun. Bah merci. Il y a juste, bon, évidemment, vous l'avez dit, il faudra des sacrifices, il faudra faire des choix si on veut aider les entreprises et les, et les particuliers à, à utiliser des, des, une électricité plus propre. Si on veut investir dans la recherche, il va avoir peut-être euh, pas seulement taxer les riches et les entreprises, mais faire des arbitrages. Et c'est ça qui est, qui est très difficile dans nos sociétés. Et ce que disait euh, Emmanuel Macron dans son discours introductif, qu'il va falloir... Euh, faire des choix et réorganiser notre action publique. Moi, Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette table ronde. Et eh bien, le sommet continue derrière vos tablettes, vos écrans, etc. Au revoir. Merci. Au revoir. Aussi. Merci.